Je voulais voir ton film, hein. pas mal, bien joué. Je voulais pas le voir au début, j'avais vu les trois premiers qui m'avaient plu, mais là le quatrième, je me suis dit, bon allez, euh... enfin, j'ai plus lâche pour ces conneries. Passé de ces conneries. Mais finalement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de sentiments, les personnages sont bien dessinés, on se resserre un peu sur, sur toi et ton copain Buzz, et il y a une espèce d'émotion qui monte, qui manquait peut-être un petit peu dans les derniers épisodes et là vraiment euh, j'ai été cueilli et c'était vraiment une très bonne surprise alors les images, depuis le premier alors là on arrive à un niveau euh, très belles images alors là euh, bravo, belle réalisation, les personnages secondaires ils sont vraiment secondaires. Hein. Alors que là, vraiment, ils ne servent pas à grand-chose. Quand on les retrouvait, mais ils n'ont aucune substance. Moi, les suites, hein, je commençais un peu à... à Pixar, c'est plus tellement ce que c'était. Hein. Ça, peu... Ça a un peu baissé, hein, quand même. Qualitativement, on dit. Mais là, là, là, je dis chapeau. Je dis chapeau et je conseille à mes amis d'aller voir ce... ce film. Bon, j'espère que tu es content. J'espère que c'est le dernier aussi. On espère aussi que... On va s'arrêter là. La fin, le... laisse deviner, je ne spoil rien. Pas de divulgachage. En tout cas, allez-y.